Aujourd'hui nous allons vous présenter un petit nounours. Euh. Pardon. Un gros nounours. Je dirais même une une Un gumibir. Un, un gumibir au goût. Ah maman, Qu'est-ce qu'il y a, un serpent y a tout coup. Regarde. Il y a un serpent. Oh. Loubi a un serpent. C'est un bonbon. Oh, T'es sûr que c'est un bonbon, toi oui. Montre-moi ce serpent. Ouah. Oh, mais qu'est-ce qu'il est grand il est après. Oh là, là là là là là là, dis donc. Et un enfin, il, mais... il, est il, est... il est hyper grand. Il est hyper grand, il me de tout, tout ça que. Tu vas tout manger Oui, Un... tu vas aller sa tête. T'as envie de la fabriquer. Ouais. Un mmh. snack. Beatles. Mmh. Gummy snack. Attends, montre-moi le petit nounours. Mmh. J'ai été perturbée par le serpent qu'avait l'oubi autour mmh. du cou. Mmh. C'est une sucette en forme de nounours. La tête est rouge, le corps est vert. Eh bah ben, dis donc, on va y passer du temps à manger cette sucette, d'amour. Hein. Ah, du tout ah, ça va durer très longtemps. C'est pas les sucettes et qui passent au plat. Hein. Et aussi ça. Ah, les filles, vous pouvez vous pouvez, on va passer à la dégustation de notre bonbon. Qui veut que je Loubi, fais voir. Non, mais il est gros. Ah, c'est Hop là. C'est bon, tu vas pouvoir le sortir. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, Est-ce qu là donne-moi, bah, bah, bah, je vais te découper. Après, tu me la donnes. Bien sûr. laisse <rire> moi as la faire, Asya. Euh, As ou... ça, ça se débrouille toute seule. Euh, non, mais c'est bon, va... Alia. Assis-toi, s'il te plaît. Je vous aime beaucoup. Vous... Allez, tu veux que tu m'oreilles Chut. Oh, oh. attendez, moi je veux juste toucher commencer. Donc c'est mou. hein C'est comme les petits bonbons en forme de nounours. On oh trouve. Oh. oh tu as coupé le serpent. Oh, Attends. Alors Ruby, quel goût ça On trouve. Mais tu peux pas me dire ce que c'est ça, ça oui mais il a quel goût À la cerise, oui. à la menthe, à la fraise Je, trop bien, mais je sais pas comment il est. Attends non, laisse, laisse, non. laisse, je vais le faire, chérie. Hop là Je peux trop car Et eh ben, il ne veut pas, oui. oui. ah, ah, pas. pas. Ah, Qu'est-ce qu'un goût de fraise Le nounours La tête du nounours Et le serpent. Mais c'est moi Un truc, Ah non partage le Partage ou bi. Euh, le serpent n'a pas vraiment de goût hein. Ouais mais est-ce que t'arrives à dire Le goût que c'est Non, moi j'ai pas Trop bon Fais voir la sucette que je goûte chérie Pour voir s'il y a un goût si on sent un goût, un C'est fraise. Non, non, je pas mal. Mmh. Un ah, goût de fraise, fraise oui. Oh, il est bon, bon, C'est C'est très compliqué à. Hein. Oh. Ouais. Ils sont très durs. Hein. Oh, bah, dis donc. Moi je vais manger son nez. Mais Maman, oui. oh, Maman est-ce qu'on peut ah faire l'autre vidéo fais voir, ça, fais voir ta bouche, la langue marre. Ah ça colore un non, petit peu Non. Maman J'ai déjà Elle goûté. Que... Bon, vous êtes contente des bonbons Ils sont bons Oui. Vous avez tout mangé Vous allez avoir un gros vent après. Hein. Mais non, c'est super délicieux. Et alors le vert Il a quel goût le verre je je sais pas ça. C'est très compliqué à. Ah ouais! Ah ouais! C'est vraiment. Ah! On va pas euh, perdre une dent avec là Ah euh, non, c'est bon! <rire> ah parce que les dents c'est dur à détacher! Ah ouais, mais t'as vu comment c'est dur à croquer! Ah ouais! Ah ouais! Parce que la machine! bon moi ben, c'était des romans qui sont, qui, qui, sont, qui étaient super bons quand même hein, ils étaient bien sucrés le serpent je ne peux pas y goût qu'il avait mais le nounours en tout cas sa tête être goûté et euh, il a un goût, goût de frais le des vert tu crois qu'il est bien c'est très compliqué à, à, à mâcher mmh, t'as goûté non bon et eh bien j'espère que la vidéo vous aura plu Salut, Salut à très bientôt, merci à petit, petit, petit, À à